Pour les cours de photo, ça se passe en fait le soir aux alentours de 19h, 19h30. C'est, ouvert à toute personne qui a envie de découvrir le monde de la photo ou se perfectionner. Donc en fait, il faut être muni de son appareil de photo, peut-être un petit peu, un petit peu technique ou même un smartphone si on a envie de se perfectionner pour faire des jolies photos. Là, on est entouré de professionnels et ces professionnels vont prodiguer des, des conseils extrêmement basiques jusqu'au très techniques. L'idée, c'est avant tout de se divertir et de découvrir une activité dont on a envie, on a envie de se, se, se perfectionner. C'est vraiment chouette, j'ai appris plein de, plein de petits conseils, j'ai parlé avec des gens super sympas, donc ça m'a vraiment plu.